qu'est-ce qui vous amène ma petite Charlotte Bah... le bus. Non, non, non, non, non, non, non, mais pourquoi vous êtes là Ah, bah peut-être parce qu'on a rendez-vous Eh oui, non, non, non, attendez, je reformule. Quel est l'objet de notre rendez-vous Ah, je suis venu les Ouh là là Vous avez pris quelque chose ce matin Ah, mais le bus, non mais c'est pas possible, je viens de vous le dire. Ça connecte ou pas Non mais c'est pas fait, c'est Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là, hein Celle-là. Mais c'est la vie